Bonjour à tous. On est à tous. On est le 4 novembre aujourd'hui. On se trouve à être. Euh, ben L'élection a été, euh, on dire, finalisée hier. Les votes euh, se sont terminés, mais c'est pas encore tout comptabilisé et la la grande. Euh, euh, leçon qu'on a tirée de tout ça, c'est que dans le fond le, les États-Unis vont continuer à être euh, plus divisés que jamais on n'a pas eu de vainqueur encore d'une manière euh, définitive même il y a des, des, des votes qui n'ont pas encore été comptabilisés euh, est-ce que Trump ou Biden ont remporté l'élection? À ce moment ça se trouve être Biden qui, euh, qui remporterait l'élection mais c'est pas encore déterminé d'une manière euh, sûre parce que dans le fond euh, les votes euh, sont pas finis de comptabiliser, les états où on n'a pas encore de résultats dé définitifs euh, se trouve à être euh, pas mal en faveur de, euh, des républicains. Donc, euh, euh, dans le fond, peu importe qui va remporter l'élection, c'est pas encore définitif. Euh, Peut-être que ça va être Biden, euh, mais euh, la grande leçon qu'on voit de tout ça, c'est que euh, les États-Unis vont continuer à être divisés, c'est sûr, c'est sûr. sûr. Euh, donc, euh, qu'il y des... Euh, que les républicains puissent... Euh, vouloir abaisser ce qu'on va réinjecter dans l'économie, que les démocrates, eux, euh, qui veulent vraiment injecter euh, le, au maximum, c'est-à-dire 3 500 milliards, c'était le plan initial, bien, ça va paralyser euh, des deux côtés parce que, dans le fond, on n'a pas de victoire définitive. Euh, je pensais que du côté de Trump, ce serait plus fort, parce que dans le fond, à, à la fin, on sait que Trump a donné un coup de grâce au niveau de la campagne, mais par contre, euh, regardez, c'est vraiment nez à nez, et ce que j'ai lu rapidement dans mes articles ce matin, c'est que peu importe qui remporte la victoire, là, parce que dans le fond, là, on n'a pas encore la conclusion de cette élection-là, c'est sûr que euh, personne n'a vraiment remporté, parce que euh, la... Toute la, la philosophie de Trump de, durant quatre ans va perdurer encore avec les républicains qui vont être quand même très très présents. Donc, euh, euh, je ne vais pas me sur l'économie, mais peut-être qu'on regarde... Euh, ben dans, dans le fond, je voudrais vous partager aujourd'hui, euh, euh, c'est au niveau de la dette, là. il n'y a pas rien de nouveau. Vous, je vous en ai parlé souvent. Euh, avant qu'on aille dans le vif du sujet, je vais vous parler... Euh, un peu de ça, l'élection américaine, qu'est-ce qui se passe en ce moment, que dans le fond, on se trouve à, à vraiment, vraiment être dans une situation qui est euh, qui est pas garantie pour euh, l'avenir, ben pas l'avenir des États-Unis, mais qui est pas garantie pour ce qui va arriver dans la suite, euh, au niveau des contestations, des votes, tout ça, puis au niveau des, du plan, fameux plan de relance que tout le monde attend, et les bourses aujourd'hui sont en euphorie, justement, du au fait qu'on était dans l'incertitude, euh, on ne savait pas qui remporterait l'élection. On ne sait pas encore euh, qui vont remporter. Mais de toute façon, vu que c'est l'incertitude, comme on avait dit dans une vidéo précédente, euh, les marchés dans l'incertitude... Euh, Vont monter parce que dans le fond la FED va réinjecter des capitaux et peut-être euh, euh, on ne sait pas on ne sait pas mais de toute façon euh, on est on, euh, je ne suis qu'un observateur je regarde les choses telles qu'elles se passent sur les marchés j'essaie d'en tirer des conclusions euh, en tout cas, le plus rapidement possible là, pour vous, pour vous les donner. Donc, c'est un peu le résultat de, euh, de l'élection américaine. c'est pas terminé. Euh, ça, ça se trouve être... Euh, ben regardez en gros, dans le fond, le, le, le plan, la carte est comme ça. On se trouve avoir 227 pour Biden et 213 pour Trump. Et ça prend 270... Euh, euh, Je n'ai pas ça ici, mais c'est 270... Euh, euh, pour gagner 270 des grands électeurs aux États-Unis je crois donc euh, on se trouve à être euh, ces états-là là, qui se trouvent à être pas encore terminés et il y a un fait à noter c'est que euh, Trump, euh, les républicains ont gagné euh, la Floride euh, qui était quand même une partie importante euh, et c'est fait ils ont remporté la Floride euh, euh, le pourcentage de Trump euh, 51% Joe Biden 47% et euh, là ce qui est en, en, en jeu là puis, puis Trump, il a déjà déclaré euh, sa victoire, mais non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est dans une démocratie. Peu importe euh, M. Trump s'il pense qu'il a gagné, euh, le résultat n'est pas encore euh, terminé. Mais c'est pour ça que je vous dis, ça va braser. Euh, ce qu'on anticipait de pire au niveau des craintes là, de... de de tension aux États-Unis, ben, je pense que ça va arriver à cause de... Euh, que l'un ou l'autre remporte au niveau de, du nouveau président des États-Unis, euh, ça va être quand même très euh, chaotique euh, euh, à la fin de l'automne et au début de l'hiver et probablement toute l'hiver et euh, aussi le fameux confinement qui va demeurer euh, ici au Canada ou en France. Et beaucoup, beaucoup d'entreprises commencent à vraiment plus que remettre en question. Euh, je sais qu'en France, il y a plusieurs villes même euh, qui sont appuyées par... Euh, des maires au niveau de déconfiner, au, à tout le moins euh, laisser les petites entreprises respirer, vivre, pouvoir faire de, des affaires. <coughs> Et euh, selon Adam Smith, dans le fond, euh, euh, son livre phare, là, qui euh, euh, parle des nations, je ne me souviens pas, j'ai un blanc... Euh, Quelqu'un pourra me l'écrire dans le commentaire, euh, d'Adam Smith, euh, il parle justement de... Euh, de que le... La main visible qui appelle le laisser-faire, dans le fond, qui se trouve être l'esprit du capitalisme, c'est justement de laisser-faire, donner la liberté aux personnes pour qu'ils puissent des affaires. En ce moment, Walmart a cette liberté-là, euh, Amazon a cette liberté-là, beaucoup de géants ont la liberté de faire des affaires. Et puis, je me suis rendu dans, comme je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, je me suis rendu dans ces, ces, grands magas, ces grandes surfaces-là, puis écoutez, euh, euh, oui, il y a des masques, il y a un peu de, je pourrais dire, un peu de. De, de séparation de personnes à peu près euh, un pied, deux pieds <rire> c'est pas vrai qu'on respecte le CPI, mais en tout cas, peu importe là euh, je veux pas focuser là-dessus mais euh, on revient à ce qui arrive au niveau des États-Unis euh, <coughs> je veux pas focuser là-dessus parce que c'est 50-50 donc on se trouve vraiment dans une situation chaotique qui va faire en sorte que les prochains mois vont être vraiment, vraiment euh, euh, il va y avoir probablement du bras camarade aux États-Unis on va voir mais euh, regardez ici, euh, Pennsylvanie, euh, ça se trouve être, euh, bon en ce moment c'est Donald Trump qui se trouve être euh, euh, en, en tête, on ne sait pas ce qui va arriver, mais euh, bonne chance que Trump remporte ça, euh, au niveau euh, de Caroline du Nord, 50-48, bonne chance que Trump remporte ça aussi. Euh, au niveau de la Georgie 50-48, bon, on dit bonne chance c'est pas des grosses grosses chances mais c'est très probable que euh, Trump remporte ça aussi et oh, ici euh, c'est sûr qu'en Alaska c'est officiel que c'est Trump qui remporte ça donc euh, euh, la partie n'est pas encore gagnée, ni pour Biden, ni pour Trump mais regardez quand même euh, c'est vraiment rouge ici, euh, l'année passée après 4 ans, c'était bleu euh, ici c'était bleu, c'est normal Californie ont encore voté bleu euh, C'était un peu normal, ça aussi. Tout ce qui est de la côte ouest, euh, c'est bleu. Euh, on a ici Colorado qui euh, qui est bleu. Et puis, c'est le Nouveau-Mexique euh, qui est bleu. Euh, le Texas, euh, Texas euh, c'est ça, Trump a remporté. Euh, euh, ici, on se trouve à être... Euh, c'est euh, pas encore terminé non plus, là, euh, Joe Biden mène, Alors, ok, euh, ceux qui sont plus pâles, c'est ça, c'est Joe Biden qui mènerait ici, euh, en Arizona, et euh, Nevada, euh, c'est serré pas mal, mais Joe Biden mènerait, donc, euh, l'issue du vote est pas encore terminée, mais de toute façon, je voulais seulement parler de ça, et euh, euh, Biden peut-il encore gagner, Trump peut-il encore gagner, Vo voici où euh, on parle de, de, de, de ce qui reste, là c'est un peu ce que je vous ai montré dans la carte, là. on a encore beaucoup, beaucoup d'incertitudes au niveau des États-Unis, et surtout euh, les les euh, les 270 euh, votes électoraux, ne euh, sont pas encore remportés ni par un, ni par l'autre, euh, ils parlent ici des États qui sont... Euh, qui pourrait changer euh, la situation finale. On dit que peut-être dans une semaine on va avoir le résultat. Mais de toute façon, en attendant, les bourses anticipent déjà que, euh, ben, que la tension est terminée et qu'enfin euh, on va pouvoir euh, recevoir euh, l'argent promis par la Fed. Euh, et c'est ça qui, va, <rire> qui fait en sorte que les bourses sont euphoriques aujourd'hui. Et l'or, elle est stable. Comme on va les voir tout à l'heure, euh, euh, on est prêche, proche d'une cassure, ou peut-être en tout cas. On va aller voir ça. Et puis, euh, euh, Mais non, il n'y a pas eu de, de gros mouvements sur l'or. Sur l'or américain, par contre, oui, il y a eu des, des mouvements assez importants. Euh, ça, c'est une petite note. Que on a eu un, un, un taux de participation record. Au moins 159,8 millions, c'est immense. Euh, bon, l'article parle un peu de se réunir après. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? 50-50% des, euh, des bleus et 50% des rouges, à peu près. On va avoir un gagnant, mais c'est très, très serré. Et euh, l'article parle de est-ce qu'on va avoir un. un une, une réconciliation après ça ça serait très très très surprenant donc on va avoir des tensions qui vont demeurer peu importe qui gagne et une petite nouvelle comme ça euh, ça se trouve être en Suède j'ai lu ça ce matin je voulais vous le partager tout simplement euh, je trouve ça le fun que la Suède n'a pas confiné et euh, comparé au Québec il n'y a pas un, un, une différence énorme de morts euh, donc euh, au niveau du corona là, je parle euh, donc euh, non il n'y a pas eu de panique et, et regardez ça. Ça, je ne sais pas si c'est une fausse photo récente, en tout cas, oui, j'ai vu quelques personnes. Il y a une, une dame qui parle euh, souvent, qui partage, qui, vient de, qui est une Québécoise qui reste euh, euh, en Suède et elle dit non, tout le monde euh, euh, respecte quand même euh, des consignes sanitaires, mais euh, la vie est belle, les commerces ne sont pas fermés, tout va bien. Euh, c'est plate pour nous et c'est ennuyant, pour nous, pour la France, pour euh, beaucoup, beaucoup de pays européens. Euh, je trouve ça terrible. Donc, on va tomber dans le vif du sujet, mais avant toute chose, euh, je voulais vous parler de ça. Je me trouve à avoir mis sur mon site et j'ai commencé, ma... ben, j'avais déjà commencé, je vous en avais parlé, mais j'ai rajouté des items. Euh, ça se trouve être euh, des données économiques. Et là, par contre, euh, euh, je veux vraiment vous donner de l'information que vous allez aller puiser sur boursetechnique.com. Vous allez dans la section sur l'économie US. Peut-être euh, à un certain moment donné, je rajouterai d'autres sections. Si vous voulez avoir, par exemple, le produit intérieur brut, bon ben, vous cliquez là-dessus, mais j'ai mis la description. Fait que, dans le fond, c'est toutes des données qui procèdent, qui, euh, qui proviennent excusez, de la Fed, de, de Fred de Saint-Louis, des données euh, officielles de, du, de, de la Fed, de la du gouvernement américain au niveau de, de, de l'argent, des données économiques. Donc, euh, puis euh, peut-être, bon, j'ai mis la description, c'est du copier-coller dans le fond, là, mais quand même, je l'ai mis là pour que ça soit facilement accessible pour vous. Euh, et, et ça va être comme ça à tout, je ne vais pas terminer encore, là, au niveau du produit, euh, la, la, la variation du produit intérieur brut, euh, euh, mention initiale de chômage, mais on va suivre ça. Dans le sens, je vais essayer de mettre beaucoup, beaucoup de données, puis vous irez fouiller. Peut-être que je vais changer aussi l'aspect. Là, Je vais voir à ça. Peut-être des petits coraux sur une page. Je vais pas encore terminé, mais ça va être intéressant de pouvoir facilement avoir des données économiques lorsque vous allez aller voir ça. Là. Je vais vous faire de quoi de bien. Donc, peut-être là-dessus, avant d'aller dans le vif du sujet, on a eu un changement du produit intérieur, intérieur brut de 33%. On avait connu un pic de 33%, euh, le dernier, le quart 2 euh, et le trimestre 2. Et là, on est rendu à un, mon, un on a monté de 33%. Ça paraît impressionnant. On se dit, oh, le produit intérieur brut a explosé. Non, non, le produit intérieur brut n'a pas explosé. C'est le pourcentage de changement. Euh, du produit intérieur, de la période, c'est ça, c'est euh, euh, pour ça, que je vous voulais vous en parler, vous avez vu peut-être cette statistique-là, en voyant 33% d'augmentation, vous dites c'est extraordinaire, non, non, non, euh, la valeur, le, euh, la variation en pourcentage par rapport à la période précédente, taux annuel, annuel désaisonné, donc euh, la statistique qu'on a eue, ça se trouve à être on avait eu un super de cru, on a eu 33%. Mais regardez encore sur mon site, vous allez toujours trouver des données là. Euh, regardez, la, la, la réalité c'est que le produit intérieur brut s'en allait en, en grande montée. Quand on a eu de cru ici, on est tombé à euh, moins 33%. Mais après on a eu un 33%. Ce n'est pas 33% de ce qu'on avait avant, c'est du cru. Donc euh, on se trouve à avoir rien que ce petit boulot, rien que ce petit boulot. Vous pouvez faire ça. Et puis sur euh, si vous êtes euh, sur vos téléphones mobiles, vous n'avez rien qu'à déplacer d'écran. Là, j'ai euh, organisé ça pour que vous puissiez euh, constater des données aussi sur votre mobile. Là. Je pense que tout est beau. Vous n'avez rien qu'avec votre doigt déplacé déplacer l'écran parce que c'est vu que le graphique est plus large. Là, donc, euh, vous n'aurez pas de problème à consulter ça. Donc, euh, c'est ça, on a eu un très grand creux ici. On a une remontée, c'est ça le 33% de montée. Mais dans le fond, on n'est pas du tout euh, à la montée. Mais par contre, euh, euh, on, va retourner, euh, euh, on va retourner justement à, à ce que je voulais vous montrer. C'est... Euh, euh, OK, attendez un instant. C'est euh, c'est tout simplement ça là, que je voulais euh, qu'on regarde ensemble. C'est que la Fed va monétiser l'ensemble de l'émission des euh, de dettes. C'est c'est officiel, la Fed n'a pas de choix. Et c'est cet article-là que je voudrais vous partager euh, quand même rapidement, mais euh, il y a une préoccupation. L occupation croissante ces derniers temps au sujet de la flambée de l'inflation, alors que le gouvernement, euh, la monétisation des dettes, injecte davantage de stimulants dans l'économie, bien que cela semble logique, la réalité sera assez différente. Vu la faiblesse des taux de croissance économique, la Fed monétisera l'inquiétude l'intégralité des émissions de dette à venir. Et euh, c'est ce qu'on voit ici un peu. Euh, on se trouve à avoir euh, la, la, la monnaie qui augmente dans le système, euh, mais par contre, euh, l'inflation monte pas encore. Euh, ça, ça se trouve être le stock de M2 là, qui se trouve à augmenter. Euh, l'inflation, on n'a pas encore de... De, de, de, de montée euh, exorbitante de l'inflation. Par contre, euh, euh, euh, peut-être qu'on va connaître un peu d'inflation, mais le problème, c'est que la vitesse de la monnaie, la vitesse ne circule plus dans le système. C'est l'effondrement... Euh, de la vitesse. Et ça, c'est très, très important euh, de voir ça. On augmente, euh, ben, depuis 1980, ça, vous en ai parlé souvent. Euh, on va aller ça tranquillement. Ce que nous constatons, c'est que depuis 1980, les augmentations de la masse monétaire ont tendance à précéder des périodes d'inflation inférieures à la moyenne. Cela tend à contredire la croyance dominante selon laquelle l'augmentation de la masse monétaire entraînera une hyperinflation due à la dévaluation de la monnaie. Ça, c'est ce qu'on prétend. Par contre, euh, aujourd'hui, les mécaniques, les mécanismes de l'économie traditionnelle ne semblent plus fonctionner. Euh, donc. Euh la, la vélocité de la monnaie que je vous ai parlé souvent, euh, ben on le constate ici sur ce graphique. Le graphique ici dessous nous montre le problème, mais l'augmentation de la masse monétaire, la vitesse de la monnaie a plongé avec la croissance économique, le composite économique qui suit le PIB, comprend des composantes dérivées de la croissance économique, à savoir les salaires, l'inflation et les taux d'intérêt. Et on voit très très bien que la croissance de l'économie euh, visite la vélocité de la, monnaie, la... La croissance de l'économie suit exactement la vitesse de la monnaie parce que depuis que, depuis mars, lorsque les injections monétaires ont été euh, faites aux États-Unis, dans le fond, on se trouve avoir eu beaucoup beaucoup d'argent qui a été paralysé euh, dans les banques, dans les comptes personnels des individus. Euh, beaucoup beaucoup d'argent est là dans les comptes personnels, mais qui se trouvent être dans les banques. Beaucoup d'argent aussi a été injecté euh, dans les bourses. Mais il y, a des, il y a beaucoup, beaucoup de personnes quand même, bien, une bonne partie de la population qui est, qui est pauvre, donc a... a, a pris cet argent-là et l'a dépensé. Mais il y en a d'autres, peut-être basse classe moyenne, moyenne classe moyenne, haute classe moyenne, qui ont pris ces surplus-là et puis euh, les ont mis dans des comptes des comptes personnels. Donc, euh, ils sont là, soit dans des actions ou dans tout simplement en cash, dans des comptes personnels. Les banques sont bourrées de cash de cet argent-là qui a été injecté euh, aux États-Unis. Et l'argent, parce que la Fed pensait que de l'injection monétaire ferait en sorte que l'économie puisse euh, virer, c'est pas ce qui est arrivé, donc euh, la Fed euh, monétisera les dettes, elle n'a pas le choix, euh, qu'il s'agisse d'un déclenchement euh, bon, ça ici, de guerre, d'une récession économique ou de marché baissier, il y a toujours la longue période d'événements menant à la crise, comme on l'affirme souvent, une crise se produit lentement, puis tout à la fois. Tel est le piège, on va aller lire ça comme ça, tel est le piège dans lequel la Fed monétisera tout. En 1980, la réserve fédérale est devenue active dans le domaine de la politique monétaire, estimant qu'elle pouvait contrôler la croissance économique et les, euh, les pressions inflationnistes dans des décennies et, le, et leurs euh, expériences monétaires n'ont réussi qu'à réduire la croissance économique et l'inflation et à accroître les inégalités économiques. L'injection monétaire, comme vous le lisez, tout ce que ça a fait, ça a euh, fait croître les inégalités économiques dans les... Euh, euh, dans la société américaine et on n'a pas eu nécessairement d'inflation, euh, tout ça, non, on se trouve à avoir... Euh, et puis les taux d'intérêt vont rester très, très longtemps bas. Euh, bon, ça, ça, c'est encore un total euh, de euh, de la dette. Visite, euh, la, la, ça, ça se trouve à être la, la dette on se trouve à voir la vélocité de la monnaie qui continue à descendre et le produit intérieur brut euh, euh, qui euh, ça prend ben on, dans l'article ça dit que ça prend 5 dollars pour 1 dollar mais là avec la nouvelle injection c'est 7 à 8 dollars pour un dollar au produit intérieur brut, donc euh, c'est vraiment pas beaucoup, et les taux d'intérêt euh, vont être très très longtemps bas, la Fed n'a pas le choix, elle injecte de l'argent dans le système, mais les taux d'intérêt, elle, elle ne peut même pas euh, augmenter les taux d'intérêt, parce que ça ça serait une catastrophe au niveau de l'économie, et euh, l'article parle un peu de tout ça, et je voudrais terminer, euh, j'ai pas ouvert je pense mon on va aller ouvrir ça, euh, c'est ça, donc vous vous allez trouver l'article intégral sur mon site, euh, donc euh, c'est ça, je, on ne s'attendra plus sur l'article, la, la, je vous incite à aller la, la lire, très très intéressant, et aussi consulter les données économiques que vous pouvez suivre euh, sur mon site, euh, directement, sans vous préoccuper ou aller fouiller. Euh, je vais essayer d'en mettre d'autres euh, au fur et à mesure que ça va avancer. Euh, ce qui est arrivé aujourd'hui, ben, c'est une explosion... Euh, euh, parce que dans le fond, les marchés détestent l'incertitude et euh, avec euh, le, le, le résultat peut-être qui n'est pas net là, dans le fond. Euh, et même dans un article précédent, j'avais dit euh, plus que c'est le chaos, plus que les marchés aiment ça parce que la Fed va continuer à injecter de l'argent. Donc aujourd'hui, c'est une explosion euh, au niveau de... de... Euh, au niveau des marchés, euh, donc, euh, euh, regardez au niveau Standard Poor Dow Jones, Nasdaq surtout, Nasdaq euh, explose, ben, explose, hein, pas réatteint les anciens sommets, mais ça ne serait tardé. Euh, New York, c'est pareil. Au niveau de l'or, par contre, euh, ben, comme je vous dis, on est dans un triangle ici de consolidation. Euh, L'oscillateur est rendu très, très bas. Euh, on n'a pas eu encore de, de signal d'achat ou de vente. Par contre, on n'a pas eu non plus de grands mouvements, euh, contrairement à la dernière élection. Donc, euh, au niveau de l'or, c'est la même chose. On perd en ce moment, mais on est encore, encore dans ce canal de consolidation-là. Au niveau du dollar, on a eu beaucoup de va-et-vient euh, depuis hier. Euh, on, a, on est monté, descendu. Montée, descendue, là, on se trouve à être euh, euh, en montée légère, légère. Mais euh, au niveau du dollar américain à long terme, je dis toujours que euh, le dollar va continuer à baisser. L'argent La, arriver dans le système va pomper probablement encore les bourses euh, pour, euh, on dit, euh, peut-être à moyen terme. Mais l'or, euh, rien n'est perdu. Aujourd'hui, on pourrait regarder euh, que l'or... Euh, euh, a pas cassé, les, a pas suivi le mouvement. Mais peut-être que ça peut se produire dans les prochains jours. Peut-être qu'on peut avoir encore de la consolidation. Mais euh, non, c'est ça. On se trouve à aller... Euh dans ces mouvements-là. Donc, euh, c'était un peu mon analyse d'aujourd'hui. On se revoit très, très bientôt. Et je vais continuer à mettre des, euh, comme je vous dis, des liens, sur, euh, des liens de, euh, des données économiques sur mon site avec la description. Donc, si vous vous souvenez pas ce que ça veut dire, la, le cité de la monnaie, vous allez sur le site et vous allez avoir la description en bas. Euh, donc, euh, c'est quelque chose à suivre pour le futur. Merci.